Bonjour à tous, dans cette séquence on va essayer de faire une petite conclusion, une petite synthèse sur Swift. Regardons rapidement, c'est intéressant de voir l'évolution de Swift face à objective C, puisqu'on a maintenant un tout petit peu de recul, deux ans. Donc je m'appuie sur le Tube index, j'en ai déjà un peu parlé. En 2014, Swift était rentré à la 18e position. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait du code qui était écrit tout de suite, ça veut dire qu'en fait, il y avait du buzz autour de Swift qui le mettait à la 18e position dans ce qui se passait sur les forums, sur les repositories, etc, etc. Et en fait, eh bien euh, Swift a disparu, réapparu, disparu, hein, c'est un index qui est mis à jour euh, tous les mois. Et en 2016, euh, de manière un peu pérenne, euh, Swift a doublé Objectif C. C'est à dire qu'Objectif C a un petit peu diminué. Hein. Si on regarde par exemple ici Swift était passé, était en 2015 à la 16e place et Objectif C et maintenant, il est à la troisième et Objective C était à la dixième place. Et maintenant, il est placé à la quatorzième. Donc, ils viennent quelque part de se croiser. Alors, en fait, vous voyez quand comme les ratings sont très, très, très, très, très faibles, hein, bien évidemment, le triplet de tête, c'est Java, C, C++. Après, on trouve C Sharp, Microsoft, Python qui est beaucoup de buzz, JavaScript et PHP. C'est des langages de Web et donc, c'est relativement peu étonnant finalement. Alors, les deux peuvent bien évidemment interagir, et, et euh, je, je, je vous rappelle que Apple, pendant longtemps, n'a pas écrit, même si Swift était sorti, ses propres API en interne en Swift. Donc ça veut dire qu'il y a un binding qui est fait entre les deux langages. Et d'ailleurs, on verra que vous-même, vous pouvez faire des liaisons entre des classes Objective C et des classes Swift et vice-versa. Donc vous pouvez insérer des classes Objective C dans un projet Swift et des classes Swift dans un projet Objective C. C'est parfaitement possible et euh, on, devrait, on essaiera d'évoquer ça dans une séquence ultérieure. Donc pour en finir avec Swift, c'était juste un survol. Et pour vous, c'est clairement pas terminé. L'objectif, c'est n'est pas de vous faire un cours d'apprentissage de la programmation avec Swift. C'est simplement pour vous qui connaissez déjà la programmation, de vous donner des éléments pour pouvoir écrire vos propres applications en Swift sous iOS. Et puis, bien évidemment, la pratique, euh, après, va aider, va vous donner euh, des réflexes et puis de la fluidité dans la manière d'écrire du Swift. Moi, je trouve que c'est un langage qui est assez sympa. Il y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai fait l'impasse sur la généricité. J'ai fait l'impasse sur le pattern matching hyper poussé parce que, encore une fois, je ne pense pas qu'on en a besoin et que ce cours est avant tout un cours de programmation iOS et pas l'apprentissage de langage de programmation. Et puis, on va jouer un peu avec les deux langages. Et donc, ce n'est pas la peine de voir euh, des choses qu'on peut faire en Swift qui sont absolument impossibles à faire en Objective-C. Voilà, ça veut dire que bien évidemment, bah, vous me connaissez, vous allez devoir lire le Fantastic Manual là-dessus. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.